Découvrez les constructions bois et biosourcées en Ile-de-France avec plus de 1000 constructions bois et biosourcées recensées. Grâce à cette application interactive, vous pouvez filtrer le contenu de la carte par type de bâtiment ou par nature des travaux. Cette carte vous permet également de visualiser les dynamiques territoriales en lien avec le tissu urbain et les projets d'aménagement. Vous pouvez sélectionner une commune pour visualiser les projets recensés et accéder à une liste des projets détaillés que vous pouvez sélectionner, localiser et accéder à une fiche synthétique. La barre de recherche vous facilite la localisation d'un projet, d'une commune ou d'un acteur. Cette application vous offre également la possibilité de recenser vos projets en contactant directement Fibois. Cette application est disponible en version bêta et sera consolidée avec de nouvelles fonctionnalités d'ici la fin de l'année.